Oh, tu vois, quoi toi, d'abord tu me filmes Eh hey. Bon, tout simplement, aujourd'hui, là, on va aller voir si les gens sont fidèles, hein, on peut voir ça. Parce que les gens sont un peu doutés en ce moment. On va voir si les filles sont fidèles, si elles sont déjà été trompées ou elles sont trompées. Voilà, moi c'est rapide, hein, c'est deux, trois, rapidement, quick, ouais. Salut, tu vas bien Bien et toi Nickel, nickel. Salut, ça va bien ouais. Ça va. <rire> ouais, ça va bien Ça va bien et toi <rire> Ouais, mais très bien, hein. Ça va, bien. Ça va tranquille. Alors la question, c'est, est-ce que d'abord tu es en couple Non. Oui. Ça fait longtemps Oui. Combien de temps Trois mois. Oh, c'est pas très long, hein, trois mois. Trois mois, c'est encore. C'est des intérims, encore. Ouais. Est-ce que d'abord vous êtes en couple En couple Euh, non, moi je suis célibataire. Tu hein Non, non, en fait ça fait un mois que je suis célibataire. Donc euh, tu vois, c'est récent. Et toi Ah, moi je suis en couple. Non. Non. Pourquoi ça Pourquoi C'est trop compliqué, les mecs Oh, mais on, on, on, est, on est simple, hein, on est simple, hein, nous, non, hein. Non. Euh, non. C'est un peu un non-hésitant hein. Oui un, un, un non-hésitant parce que voilà, c'est pas trop le cas. Ok, c'est un peu ambigu. Voilà. voilà. Non. Pas du tout. Pas, du, pas du tout. Non. Vous cherchez pas ou c'est parce que.. Oui. A... Euh, non. non. Ouais, je sais pas. <rire> pas, je sais pas. <rire> on cherche pas. On pas. Les deux. Ouais, <rire> voilà. non. Non. non. Non. Ça se voit. Ah, merci. Merci. <rire> non. Non. Pourtant, ah. vous avez quand même.. Euh, vous quand même joli hein pour euh, hein bon. non. Ok. Non. Pas du tout Non. non. Ok. Alors, est-ce que dans ta vie, on t'a déjà trompé Euh... Une fois. Une mais fois. quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais euh, 17 ans. Ok. Voilà, donc c'était une petite amourette de jeunesse. Non. D'accord. Non. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, ça. Non. Jamais été en couple. Ah, J'ai Jamais été en couple non plus. Ah, Pas une fois, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que euh, on vous a déjà trompé Euh... euh mmh. Ouais. Ouais ça c'est ouais, hésitant, c'est quoi c'est ouais euh, on m'a lâché pour quelqu'un Ok, mais c'est du, ouais. coup, -ce mais du trompage Mais est-ce que du coup, ils avaient couché avant, c'est différent Non, ils avaient pas couché avant ça, ça va fricot... Non, ils fricotaient avant, c'est la même chose <rire> Ah non, non, non, c'est la même chose Bon, et toi du coup Oui, et si tu vois cette vidéo, nique ta mère, pardon Sérieux, il t'a trompé, comme ça <rire> Ouais, comme ça ah, putain... Ah oui oh, putain. <rire> Ah non, pas moi Et comment tu l'as ressenti quand tu t'avais trompé Bah, je me suis sentie trahie Ah ouais Très mal, très mal même. Et du coup, t'as cassé la relation. Ah oui, ouais. ouais. Est-ce que tu as, est-ce t'a déjà trompé? Oui. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Hein. <rire> t'as eu mal. T'as eu mal. Bah ça fait... fait mal, bah oui. Est-ce que genre, euh, on vous a déjà trompé dans la vie? Non, non, ça va. non, non. Enfin, J'espère pas. On pense ah, pas. Ça. Comment ça? Comment ça? Ben, J'espère pas. <rire> ok. Est-ce que par hasard, on vous a déjà trompé? Non, non. C'est bien ça, hein, du coup. Et genre on va dire que tu l'as su, euh, genre comment tu euh, t'a trompé Via des amis. Ah ouais, euh, ça ouais. c'est ballot ça. Ballot. <rire> on la balance direct. Direct Ah ouais Direct. Alors, est-ce que par hasard, toi, j'aimerais de l'honnêteté, hein, vraiment. Hein. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un Non, jamais. Non. C'est vraiment le truc que je peux pas. Bien vous, hein. Bon bah, on va se mettre en couple à trois. Et bon, <rire> on va s'arranger un petit peu. Hein. Est-ce que par hasard, vous avez déjà trompé quelqu'un bah, bah, du, du coup, coup euh... non. Non bah, non, bah, du coup, non. Bah, non. Bah, non. Bon bah c'est bien, bah c'est bien, bah au moins c'est fidélité, bon, voilà, hein. c'est bien. Est-ce que, alors là je veux vraiment de l'honnêteté, sincérité, hein. est-ce que vous avez déjà trompé quelqu'un là euh... Faut le dire honnêtement hein, faut être oui. honnête. Oui. Par vengeance, par, par, par sexe, par... Euh... Euh, par euh, parce que j'étais pas attaché à la personne. Ok d'accord. Ok. On foutait. Ok, d'accord. Et toi Non. Non. Non. Non. non, non, non. Pas ok. Non, jamais. Jamais. je compte pas le faire je pense bon c'est bien parce que ça blesse des gens hein bah oui c'est ah sûr ouais bah oui si tu veux voir ailleurs tu, tu arrêtes la relation et merci as à faire c'est tout merci oui. ouais Ouais. <rire> non moi jamais alors pourquoi pourquoi Par euh... juste vengeance sexe ou parce que le mec était pas assez doué ou je sais pas non euh, c'est venu comme ça c'est euh, okay. venu naturellement et du coup quand tu as trompé ton gars du coup de l'époque tu as cassé ou pas après ou euh... Euh, oui ouais ok d'accord ok est-ce que toi, Barzone, tu as déjà trompé quelqu'un Par vengeance, oui <rire> Par vengeance, tu fais ça, toi Bah euh, Oui, mais j'ai pris le somme, après, non, je fais pas de base Tu as, tu as trompé avec un quoi, vite fait <rire> Avec un quoi Dis-le Dis-le, dis-le Avec un chimal oh. voilà. Bon, ok, d'accord okay. <rire> Mais Est-ce que, genre, vous avez déjà trompé quelqu'un Non, non, non. C'est vrai, ça Oui, <rire> oui. Okay. Bon, ça marche Vous êtes des filles bien Vous êtes des filles fidèles, c'est bien Allez, mais est-ce que vous, vous avez déjà trompé quelqu'un Non plus Non plus Ah oh, mais c'est trop sage là, y a pas de... Ah oh, ouais, bon. bon... En tout cas, merci beaucoup, hein non, Merci beaucoup, rien. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas c'est tout En tout cas, bah, au moins tu as été honnête, c'est bien, voilà En tout cas, merci Bah, merci okay. à toi Ok Bon, en tout cas, merci, hein okay. <rire> C'est encore toi, là bro tu me filmes encore, toi, là Si on coupe la caméra, c'est fini, coupe Coupe